Bonjour, il faut varier votre effet de levier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a des moments où la configuration est tout à fait favorable et vous pouvez augmenter la taille de vos positions et d'autres moments où, au contraire, vous pouvez avoir des doutes sur ce qui se passe et à ce moment-là, il vaut mieux euh, diminuer la taille de vos positions. Mais c'est en variant ainsi que vous allez euh, profiter au plus des variations des marchés. Vous avez des moments où le marché va très vite et d'autres moments où c'est beaucoup plus lent, où vous pouvez avoir des retournements de marché donc il faut vraiment arriver à détecter les moments où vous pouvez mettre vraiment la pression augmenter. par exemple si vous tradez sur un tout petit compte que vous tradez un microlot et eh bien vous allez monter à 2 microlots, 3 microlots voire 5 microlots et ainsi sur le même mouvement vous allez gagner 2, 3, 4, 5 fois plus que normalement donc avec la pratique, vous allez voir les configurations qui sont vraiment hyper favorables et celles qui, qui sont plus bancales. Donc à ce moment-là, vous diminuez, vous évitez d'appuyer sur la pédale et vous évitez donc de prendre trop de risques dans ces moments-là. Mais il faut quand même arriver à prendre plus de risques de temps en temps. Et vous verrez que les résultats se feront sentir très rapidement. Donc bien sûr, il faut une méthode où vous avez confiance en cette méthode des indicateurs que vous connaissez bien et c'est pour ça que j'ai mis au point ma méthode de scalping qui vous permet justement d'avoir des configurations où vous avez quasiment 90 à 100%, je dirais 99% de chance que le marché parte effectivement dans le sens euh, que vous avez prévu. Et c'est ce qu'on cherche en trading. Donc euh, lorsque vous ouvrez une position, bah, il faut que vous ayez le maximum de chance que le marché parte dans le sens que vous avez, euh, vous avez prévu. Donc pensez bien à ça. Mettez la pression euh, quand c'est nécessaire. Testez d'abord ça sur un compte de démonstration, bien sûr, et puis passer à un compte réel. C'est vraiment psychologique, hein, parce que bien souvent, on a peur d'augmenter l'effet de levier, on a peur de perdre une grosse somme, mais il faut quand même savoir profiter des configurations qui sont tout à fait favorables. Donc je vous invite à tester ça. Euh, si vous n'avez pas encore une bonne méthode de trading qui est efficace vous pouvez essayer ça, eh bien, vous avez des liens ici au-dessus et en dessous de la vidéo vers ma formation au scalping. Et vous pourrez euh, très rapidement mettre ça en pratique. Donc il ne vous faudra pas des semaines pour, pour apprendre cette méthode. Et ensuite vous pouvez ouvrir très rapidement, un, gratuitement, un compte de trading. Donc vous téléchargez la plateforme que je vous indique, une plateforme gratuite. Vous ouvrez gratuitement un compte de démonstration et ainsi vous pourrez tester ça et apprendre à trader sur les marchés très rapidement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En dessous de ma vidéo, vous trouvez des liens vers mes formations, des liens vers les témoignages de mes étudiants. Donc j'espère vous retrouver très prochainement, soit parmi mes étudiants, soit à regarder mes vidéos. Ça me fera plaisir aussi. Likez-la, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.